Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres 10 et voici les prévisions du Sagittaire pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Durant la nuit du lundi à mardi, Mercure entre dans votre septième maison dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 28 mai. Le passage du mercure dans cette maison favorisera votre relation avec l'autre et accentuera votre besoin de l'autre ainsi qu'inversement. Vous interagissez mieux au sein d'une équipe ou avec un partenaire, soit d'affaires ou un conjoint. Il y en a qui s'associent pour une affaire ou une entreprise avec leur conjoint durant ce passage. La signature des contrats est favorisée aussi. C'est le bon moment aussi pour officialiser une union de fées ou un engagement sérieux. Mercredi, Mars entre dans les Poissons, votre quatrième maison et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que cela signifie. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi AM pour le Québec et lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne. Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge, Toureau, les moins chanceux, les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Des décisions doivent être prises à propos de vos revenus et d'une dépense importante à faire. Vos sources de revenus étaient en réévaluation dernièrement et maintenant vous êtes prêt à établir les stratégies et exécuter les plans établis. En général, une période productive. Un peu de stress pourrait s'imposer, mais rien de grave. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre troisième maison. Les plus chanceux seront verso-balance-gémeaux, moi, les moins chanceux les poissons, et vous vous êtes ici, cher Sagittaire. Votre humeur serait orientée vers la socialisation et l'envie de parler et d'écouter les autres. Vos échanges avec les autres seront injectés par beaucoup de tendresse, d'amour et d'empathie. Cette belle humeur que vous aurez augmente votre popularité, et vous rend charmant davantage, surtout au niveau de la parole et de l'intellect, bien que de temps en temps vous pourriez avoir quelque impulsivité au niveau de la parole. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre quatrième maison. Les plus chanceux seront poissons scorpions, Cancer, les moins chanceux les béliers, et vous vous êtes ici, cher Sagittaire. Vous pourriez être physiquement au travail, mais votre esprit serait chez vous. Dans un conflit que vous devez résoudre, ou bien dans une, répar une réparation à faire, ou dans des achats nécessaires à faire. Au niveau émotionnel, vous pourriez avoir des sentiments un peu étranges, qui vous laissent remettre en question la réalité. À un autre niveau, vous ressentirez plus d'empathie pour les autres. Vous pouvez ressentir de la souffrance vous-même ou en être touché d'une manière ou d'une autre. Ne cachez pas ce côté sensible et bienveillant de vous-même, mais partagez-le ouvertement et n'ayez pas de soucis, les prochaines journées seront formidables. Je parle de dimanche, lundi et mardi de la semaine après. La Lune sera dans le bélier, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront bélier, vous, chers Sagittaires, et Lyon. Donc, c'est votre cinquième maison, la maison de plaisir, des loisirs, des amours, de la créativité aussi. Des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous et vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude.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 Au niveau intime, vos rapports sexuels seront plus romantiques et plus agréables grâce aux émotions et à l'amour et la tendresse qui y seront impliqués, surtout si vous étiez dans une relation saine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires. Et surtout, partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.